Merci beaucoup. Euh, donc oui, je suis euh, docteur Jouédu à la aux civile de Lyon et je m'occupe effectivement d'insuffisance cardiaque et, et d'amylose. Donc c'est un, un case porte, euh, que je voulais euh, porter à votre attention, qui vient d'être publié là, en 2022, sur une équipe japonaise également euh, sur la biopsie de loge de pacemaker. Donc euh, le, le cas est suivant, un patient de 72 ans qui a adressé pour des syncopes, euh, qui a une histoire de canal lombaire étroit et d'hypertension artérielle qui n'a pas de canal carpien ou de polyneuropathie, qui a une troponine un peu augmentée et un BNP également positif. Son ECG à l'arrivée est le suivant, avec un paire qui semble relativement normal, un bloc de branche gauche, mais pas très large, mais complet quand même, pas très très large. Et puis une échographie qui est décrite comme, comme suit, avec une hypertrophie ventriculaire gauche qui eux estiment à 13-14 mm. Mais c'est vrai que quand on regarde les images, on a quand même l'impression que c'est plus voire beaucoup plus, et puis une fraction d'éjection à 62% et un strain en coca. Donc, des aspects quand même relativement évocateurs. Et puis, au cours de la surveillance, il, a, il, il passe en BV2 grade 2 pour 1. Et donc, il est décidé d'implanter un pacemaker double champ. Au niveau de l'implantation, euh, euh, vu qu'ils ont une forte suspicion d'amylose, ils décident de faire euh, des biopsies de graisse au niveau de la, de la poche, euh, enfin de la loge du pacemaker. J'ai demandé à mes rythmologues de montrer une loge de pacemaker parce que j'avais pas trop l'idée. Et donc, en gros, ça ressemble à ça. Donc, effectivement, avec un accès relativement facile à euh, de, du matériel relativement profond, comme ça a pu être discuté tout à l'heure, avec de la graisse euh, au niveau de, de cette loge. Et puis, euh, ils vont analyser ces deux... Euh, ces deux, ces, ces deux biopsies, et ils trouvent effectivement du rouge Congo, une biréfringence, et puis en immunohistochimie, euh, une positivité à, à la transthyritine. Ils vont quand même faire le bilan standard, euh, qui est le bilan immunologique, euh, qui va, ne va pas retrouver d'anomalie particulière, et puis une scintigraphie euh, au pyrophosphate, euh, grade 3, euh, posant le diagnostic d'amidoscanac à transthyrétine. Et étant donné qu'il n'avait pas de, de signe d'insuffisance cardiaque, il a été décidé de ne pas le traiter, ce qui peut être largement discutable, en tout cas sur nos pratiques françaises. Donc euh, voilà le cas, Donc une positivité des, euh, de, de cette biopsie. Quand on regarde, euh, les. ça c'était une, une, euh, une vieille revue de 99, la positivité des patients, de, pour de l'amylose à elle, pour, euh, sur les dépôts, euh, sur des biopsies. La glande salivaire est estimée à 83%, probablement beaucoup moins, en tout cas dans notre pratique de tous les jours. La graisse abdo 88, pareil, pareil qu'à Toulouse, on n'en fait plus parce que c'était jamais négatif. Mais par contre, une très bonne positivité de tous les organes, les organes cibles, cœur, foie, rein. Euh, voilà. Donc la question, ça peut être de dire, la première question sera, euh, est, comment est-ce qu'on peut intégrer, cette biopsie et quelle est la rentabilité d'une telle biopsie chez un patient vraiment porteur d'amylose? Pour l'instant, on n'a absolument aucune donnée sur ce sujet, mais ça sera probablement à creuser. Et puis, la question sous-jacente, c'est également l'association entre euh, l'amylose la, cardiaque et les troubles de conduction. Euh, sur, sur cette revue de 2022 de EMO, on, on commence à avoir quand même une, une bonne vision de, de la prévalence de l'atteinte amyloïde dans à peu près les tous les aspects de, de la cardiologie ou en tout cas une bonne partie sur, sur la CMH, sur, euh, enfin sur l'hypertrophie ventriculaire gauche euh, au diagnostic initial, sur la sténose aortique, sur l'insuffisance cardiaque et feu préservée, mais euh, c'est vrai que sur les troubles de conduction avec nécessité d'implantation de pacemaker, on a finalement assez peu de données, on n'a en fait qu'une seule étude, euh, que je vais juste détailler en, très, très rapidement, euh, une étude qui a été euh, qui est espagnole, euh, où ils ont regardé sur euh, 115 patients implantés d'un pacemaker, ils ont fait le bilan standard, ils ont trouvé deux amyloses, donc 2%, seule étude, rien depuis euh, 2019, c'était dans l'amyloïde, euh, donc euh, probablement d'autres euh, choses à faire, et donc euh, je profite de, de ça pour vous parler d'un PHRC qui a été déposé par... Euh, le docteur Damien Guigarraud de Grenoble, sous l'égide du, du GIC, donc du groupe Insuffisance cardiaque et cardiopathie de la Société française de cardiologie, qui, qui vise à étudier justement cette association entre les troubles de conduction euh, et la présence d'une amylose. Euh, L'inclusion sera des patients de plus de 65 ans qui ont été implantés d'un pacemaker, qui, qui, le sont, qui sont en cours d'implantation, qui ont été implantés depuis moins de 6 mois, euh, sur des troubles de conduction ou de la dysfonction sinusale. Et euh, le but de l'étude, c'est de faire une échographie chez tous ces patients-là. S'ils ont plus de 12 mm, euh, à ce moment-là, de faire euh, tout le bilan euh, standard, qui est le bilan immunologique et euh, la scintigraphie osseuse, afin de définir la prévalence de, euh, de la cardiopathie amyloïde dans cette population de troubles de conduction nécessitant l'implantation d'un pacemaker. Donc... Euh, euh, voilà, pour conclure sur, sur, sur, ce, sur ce case report et sur cette discussion, effectivement, on ne connaît pas bien l'association entre amylose et les troubles de conduction de haut grade. Euh, la biopsie peut, pourrait euh, être utile. Là, ça l'a été, mais c'est sur un seul cas. Donc, il euh, y a d'autres études à mener. Et puis, du coup, le PHRC national en cours d'évaluation qui n'a pas encore été refusé euh, ou accepté pour... Euh, cette session sur des scintigraphies systématiques chez les patients ayant plus de 12 de et des troubles de conduction de grade. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et cette mise en lumière, notamment par rapport au, au PHRC. qu'il est bon de connaître. Enfin, j'imagine que les cardiologues le connaissaient, mais pas moi, en l'occurrence. Euh, encore une fois, on est sur une dynamique où ils ont besoin d'une preuve histologique, les Japonais, pour pouvoir prescrire le traitement. Euh, je ne sais pas, par rapport à l'expérience cardiologique, comment ça peut se placer, puisque nous, en général, on a la scintille. Le... C'est vrai qu'au moment de mettre le pacemaker, parfois, on n'a pas encore le diagnostic. Euh, J'avoue que là, je suis intéressée par l'expérience plutôt des cardiologues. Ouais, je, trouve, je trouvais que c'était assez intéressant, sur, euh, surtout sur les filières courtes, euh, parce qu'on a parfois des adressages de patients de l'extérieur ou les patients qui arrivent aux urgences pour un bébé complet, qui ont vaguement une échographie qui dit euh, fraction d'éjection normale et puis euh, et qui montent, euh, ils ont leur pacemaker, ils sortent en 48 heures. Euh, donc c'est vrai que la, la question de utiliser ce matériel disponible là euh, sous la main au moment de l'implantation pour, euh, en tout cas, il euh, euh, faut voir la rentabilité. Hein, c'est sûr, on ne sait pas si c'est euh, si la rentabilité de 100%, c'est extrêmement intéressant et donc ça peut se généraliser. Si elle est de 50%, euh, ça va pas... Euh, il faudra quand même faire le bilan, mais euh, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas du tout de données sur euh, une rentabilité de... de Est-ce que le fait que ce soit profond, euh, euh, du tissu profond est, est plus intéressant que sur de la BGSA ou de la, de la graisse abdominale, mais je pense que ça a vraiment d'intérêt là. -dedans. Après, le patient qui est hospitalisé, qui a une échographie, une belle échographie, et et, euh, et chez qui on peut euh, avancer les, les bilans, je, je pense à moins d'intérêt, mais c'est plus sur les filières courtes, comme ouais, ça, d'implantation rapide, et parce que y, les rythmologues fonctionnent comme ça, et c'est très bien, mais c'est vrai que ça va très vite, en fait. Ouais, mais en même fait, temps, ça paraît assez simple, en plus. Hein. Après, c'est vrai que moi, je suis côté napat si je reçois de la graisse à chaque fois qu'il y a un pacemaker implanté, ça va, ça va être encore différent dans mon quotidien, mais euh, c'est vrai que ça paraît être un... En tout cas, une bonne chose à faire et pas très compliquée oui. sur des filières courtes, en effet, comme ça, où c'est assez urgent de poser le pacemaker et de pas avoir le temps. On n'a pas le temps, forcément, de faire le tour de la question côté cardio, j'imagine. Euh, là, je vois une question hein, du chat. Combien de pacemakers sont, euh, sont implantés par an euh... Ah, euh, euh, oui. Oui, si on prend effectivement le nombre de. C'est énorme en termes de, de, de volume de, de pacemakers, c'est vraiment beaucoup. Je n'ai pas les, les, le, euh, les chiffres en tête, mais euh, oui, c'est une des premières activités d'un rythmologue, c'est l'implantation de pacemakers. Je n'ai pas d'idée de en combien ça fait euh, euh, en, sur mon centre ou, euh, ou en France. Donc, ça ferait effectivement beaucoup, beaucoup de. Euh, d'anapathes. Euh, après, c'est toujours pareil, si la rentabilité est bonne, si on est certain on peut éliminer une amylose euh, ou confirmer une amylose par ce moyen, ça évite autant enfin, ça évite quand même beaucoup de scintigraphie Donc, euh, et euh, ça réduit les délais Donc, euh, et ça va aussi beaucoup plus vite sur le diagnostic d'amylose à elle même si je ne suis pas sûr qu'on ait Beaucoup, beaucoup de troubles de conduction, que de daminozel qui se euh, révèlent par des troubles de conduction de haut grade. Enfin, voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très exploratoire. Hein. C'est euh, un case report qui montre que ça pourrait être intéressant. Euh, voilà. Mais pour être intéressant. Je, dirais, Thibault, je pense que effectivement, euh, enfin, déjà, euh, le, la force du case report, c'est que ça permet de pointer du doigt quelque chose qui pourrait être potentiellement intéressant pour la suite. Ça, je pense, comme tu, tu l'as dit, ça peut constituer le, le rationnel pour faire une étude pilote, pour secondairement valider potentiellement la place. Et après, de manière générale, c'est vrai que vu l'incidence élevée quand même des troubles conductifs, notamment à partir d'un certain âge, sur des BAV qui sont probablement majoritairement dégénératifs, euh, on a quand même très envie d'imaginer qu'à terme, il pourrait y avoir une place pour une approche de ce type, mais en sélectionnant quand même les malades, en ayant un premier filtre. Après, reste à définir le filtre en fonction de la pertinence clinique, de ce qu'on connaît, de l'amylose. Enfin, C'est des critères qui restent à définir, et puis peut-être à valider dans un travail ultérieur. Après, en, en, en, en prise en charge de routine, sur des histoires un peu particulière comme celle-là, pourquoi pas, il peut y avoir un intérêt aussi. Mais sur une approche plus systématique, on reste quand même peut-être assez préliminaire, et même s'il y a clairement potentiellement un intérêt. En tout cas, c'est mon point de vue de cardiologue. Oui, oui, c'est... Euh, nous, on va essayer de, de, de monter vraiment une petite étude pour voir sur euh, des patients qu on, qui ont une amylose et qu'on implante, euh, on, on prend la décision d'implanter, de justement faire la, cette biopsie de regarder un petit peu ce qu'on trouve avec euh, est-ce que on est positif ou pas euh, mais voilà déjà la sensibilité sera une première après la spécificité ça sera autre chose hein. c'est sûr que euh, faire toutes les enfin, mettre tout le monde en biopsie ça va être compliqué mais mais c'est vrai que euh, c'est une autre approche que celle de la scintigraphie euh, c'est moins irradiant que de, du phrc c'est pas irradiant euh, c'est rapide c'est une autre approche on revient finalement au basique de dire euh, jusqu'à récemment il fallait une preuve à napath, euh, Là, de revenir sur la sur NAPAT c'est un, un point de vue et en rapport de, de coût aussi, de, il faut aussi mettre ça en perspective hein, parce que je pense que nous on ne coûte pas très cher un hein. je ne sais pas ouais, quel le coût de la scintigraphie alors après, 500... ça paraît, c'est dérisoire par rapport au coût du taf midi, je pense. <rire> ouais. Ça s'inscrit un peu aussi dans la question du canal carpien. Il y a, euh, a des séries qui montrent que les canaux carpiens, euh, il y a des dépôts d'amylose, euh, je crois que c'est 30 à 40 des cas, euh, surtout quand ils sont bilatéraux. Donc, euh, et donc la NAPAT systématique du canal carpien pourrait aussi. Euh, se poser, je crois qu'à Toulouse euh, ils sont un peu dans cette euh, mouvance de, de dépister ces, ces patients-là et, et on sait que dans l'amylose en général, le traitement le plus précoce possible permet d'éviter les événements donc, euh, et que ça précède le, la, la, de plusieurs années les, les signes cardiologiques donc euh, ça fait aussi partie des de la place de l'anapath, euh, enfin de, probablement de la future place de l'anapath dans le dépistage. Après, on se posera la question de savoir ce qu'on les traite ou pas sur des dépôts d'amylose isolés dans, dans le calcarpien avec une écho normale. Ça, ça sera une, une autre euh, paire de manches. Bon, il va falloir recruter des anapates. Hein. je crois que c'est la euh... Merci à tous. Magali, tu avais un petit commentaire ou... Non, vous avez à peu près tout dit, mais je suis d'accord sur le canal carpien, effectivement. Jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, part, tout part encore à la poubelle. Moi, je ne vois pas comment, ce qui va être difficile pour nous, c'est de screener. Et quels ana... seront les anapathes qui vont screener éventuellement tous ces prélèvements Parce qu'on voit aujourd'hui très clairement, hein, ce n'est pas pour jeter la pierre, mais les gens qui font de l'orthopédie et qui ont euh, le recrutement du canal carpien, ils ne voient jamais d'amylose. Ils en voient quand il y a des dépôts massifs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne les voient pas. Euh... Alors, une fois, on en a eu un prélèvement de cardio à Toulouse de la chambre de la, de, de la Grèce, de la chambre implantable, là, enfin, de la chambre, enfin je ne trouve pas le mot là, enfin, autour du pacemaker, chambre, chambre d'implantation, pardon. Euh, on n'avait rien trouvé, mais je ne sais pas du tout le contexte. Après, c'est vrai que même du tissu, du tissu, du gras, on dit toujours, c'est trop petit, mais si on en a beaucoup, il faut faire, les dépôts sont très segmentaires, sont... Sont, sont, il faut chercher. Donc, euh, combien on fait de niveau jusqu'où on va. Euh, surtout quand on n'a pas, euh, quand en fait, on cherche euh, sans forcément avoir une conviction sur une atteinte euh, amyloïde réelle. C'est pas, on cherchera moins bien. On cherchera, on va faire une coupe. Il y a ou il n'y a pas. Point. Au revoir. Donc, c'est vrai qu'il y a une, euh, là, il une difficulté euh, pour l'instant. Après, c'est vrai que si on montre que qu'un qu examen a un intérêt. Euh, Ouais, on monte des critères pour sélectionner après avoir fait... Une... C'est hyper sensible. on fera. On fera, mais c'est pareil, un patient qui va être screené dans le privé, euh... voilà, aujourd'hui, la problématique, c'est savoir faire un rouge Congo et, et savoir l'interpréter. On en est là, non, mais la réalité est la réalité de prélèvements qui vont partir dans des labos qui les variés Ça aussi, c'est un truc à prendre en, en compte, mais bon, toujours pareil, hein, après si ça marche, évidemment, il faut foncer. Hein. Mais c'est tout, non? Vous aviez dit tout, tout, tout dit. <rire> tout tout dit. Bah, merci à tous. Merci à nos intervenants pour la qualité de leur présentation. Et euh, rendez-vous donc en 2023, le 5 janvier, pour la prochaine session euh, de Biblios. Au revoir. À